Bonjour Alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo qui va être très courte et qui va juste vous présenter la semaine qui va venir. Ça va être 5 vidéos, donc 5 vidéos en 5 jours pour vous présenter les 5 étapes de mon GR20. Donc j'ai fait le GR20 la semaine dernière en 5 jours avec un ami. Alors vous allez pouvoir voir qu'il y a eu des rebondissements, qu'il y a eu des choses qui se sont très bien passées mais d'autres qui se sont bien moins bien passées et comme d'habitude je vous montre tout ça en toute transparence. Euh, voilà donc ça, ça va être... J'ai essayé d'être le plus naturel possible et de vous retranscrire le mieux mes émotions durant ce GR. Euh, du coup si vous avez des questions concernant le GR20 bah, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de chaque vidéo, euh, si vous avez des questions particulières sur la vidéo, mais sinon si vous avez des questions plus globales concernant le GR20, n'hésitez ben, pas à me, me les mettre aussi dans les commentaires parce que je ferai une vidéo euh, débriefing du GR20 qui vise à vous donner tous les conseils possibles. Pour ce GR20, si jamais vous souhaitez le faire, alors soit dans le mode comme je l'ai fait en 5 jours, soit dans le mode bah, pas comme je l'ai fait, parce que du coup j'ai pu discuter avec d'autres gens, et du, du coup j'ai pu bénéficier de leur expérience, si vous, le fait, vous voulez le faire en plus longtemps. Voilà, donc euh, bah, c'en est tout pour cette vidéo, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, et j'espère que les vidéos qui vont suivre cette semaine vous plairont. Moi je vous dis à très très bientôt, du coup à demain dans la première vidéo, à la fin il y aura l'intégrale, donc je vous mettrai une vidéo avec toutes les vidéos qui se suivront. C'était François, Bye bye, bonne soirée